Bonjour à tous, voici votre horoscope du 9 au 15 septembre. Comme vous avez pu le remarquer, on fait une semaine du lundi euh, au dimanche maintenant, ce qui n'empêche que vous aurez votre vidéo le jeudi soir comme d'habitude. Il y a également bien entendu le mensuel hein, que vous pouvez regarder et si vous voulez poser des questions vous pouvez aller sur Tipeee, euh, vous avez nos réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Et puis il y a une nouveauté, vous allez pouvoir nous parler euh, par téléphone à Zoé et ou à moi. Euh, nous avons mis un système en place qui va vous permettre euh, par mail de poser votre question et on vous rappellera. Et pour terminer, n'oubliez pas le direct du mardi soir de 21h à 22h. Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine. Alors bon, c'est vrai que j'essaye toujours de, de rester le plus positif, euh, la plus positive possible. C'est un petit peu difficile cette semaine, hein? je ne vous le cache pas car il y a des dissonances un peu de tous les côtés. Simplement il faut vous dire que quand il y en a trop, ma bah, foi, parfois elle ne s'exprime pas vraiment. Hein. Euh, en plus de ça, ça se passe pour vous dans un secteur qui n'est pas vraiment essentiel. On a, comme la semaine dernière, hein, euh, bon, la plupart des planètes en vierge, heureusement euh, Mercure et Vénus vont s'échapper en fin de semaine, mais enfin bon vous, vous aurez quand même encore en vierge toute la semaine et elles vont se retrouver face à vous, premier des camps du Bélier, et peut-être qu'il y aura un contrat en vue, une proposition, enfin quelque chose qui vous fera plaisir. Alors que les planètes en vierge, et, et en particulier Mars, hein, votre planète maîtresse, elle va se trouver euh, en dissonance avec Jupiter et, et Neptune, donc il peut y avoir quand même de l'injustice dans l'air pour certains euh, natifs, euh, et je pense surtout à Deuxième décan, hein, euh, une injustice, une trahison pour certains, quelque chose qui euh, bah vous met un petit peu la tête à l'envers. Hein. Donc euh, surtout qu'il y a cette dissonance de Neptune qui, en général, euh, embrouille beaucoup les situations. Donc ce sera pas du tout une situation claire, simplement il faut vous dire que ça va passer. Hein. L'attitude à avoir vis-à-vis -vis de, de cette situation dans laquelle vous pouvez éventuellement vous retrouver, eh bien c'est de vraiment de prendre conseil auprès de personnes avisées et qui vous diront exactement quoi faire qui seront, beaucoup plus précise que vous qui êtes peut-être euh, troublé par des émotions, hein, parce que cette situation ne peut que produire des émotions un petit peu euh, contrariantes. Et dans ces cas-là, on n'y voit pas très clair, on n'est pas très sûr de soi. Donc, mieux vaut euh, écouter les conseils, peut-être même des conseils spécialisés. Mardi et mercredi seront peut-être les deux meilleurs jours de la semaine, parce que la Lune sera en Verseau, et justement c'est un signe d'amitié, d'entraide et qui représente aussi les spécialistes hein, que vous pouvez consulter. Donc n'hésitez pas à appeler quelqu'un dont vous savez que euh, il ou elle est de bons conseils, ou alors euh, carrément quelqu'un de, de la profession et qui peut vous aider à voir plus clair dans cette euh, situation euh, qui peut être quand même assez euh, embrouillée. Mais encore une fois, hein, ne... il est très possible que selon votre thème, ça n'ait pas un impact énorme. <musique> taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette semaine, euh, bon je ne je ne pense pas que les dissonances, qui vraiment sont nombreuses hein, cette semaine, et qui vont affecter d'autres signes que le vôtre, eh bien je ne pense pas qu'elles vous affectent et que au contraire, vous êtes quelqu'un avec votre esprit toujours très pragmatique, très organisé, votre manière bien à vous de trouver des solutions, je pense qu'au contraire vous serez indispensable à certaines personnes pour débrouiller une situation qui, à mon avis, va être assez compliquée. Alors je ne sais pas si c'est la situation politique dans son ensemble, ou si c'est la situation de, de, de personnes qui vous sont proches, qui sera impactée par les dissonances. Et encore, hein, faut faire attention parce que Neptune est rétrograde, hein, c'est elle qui est impliquée dans toutes les dissonances, donc forcément elle a moins de pouvoir. Le problème est que Mars est impliqué également, et Jupiter aussi, et que ce sont des activateurs. Jupiter est un amplificateur. Donc c'est très possible qu'on en fasse des tonnes autour d'un incident ou de quelque chose qui est un détail. Vous savez comment c'est maintenant avec les réseaux sociaux, tout, euh, c'est une loupe grossissante. Donc il est très possible qu'il y ait un petit truc qui devienne hein, euh, tout d'un coup un énorme scandale. Hein. Jupiter en dissonance avec Mars et Neptune, ça peut représenter les scandales. Donc vous, vous serez totalement euh, à côté, hein, vous ne serez pas impliqué en aucune manière, euh, mais vous pouvez aider hein, bien évidemment euh, si vous avez un de vos proches qui est impliqué, euh, si euh, euh, bon d'une manière ou d'une autre vous voyez que vous pouvez apporter votre aide, eh bien vous le ferez et vous le ferez vraiment d'une manière à mon avis très efficace, parce que Mars est en bon aspect avec vous, Neptune aussi, euh, je veux dire toutes les autres planètes, Jupiter, bon n'est pas ni en bon ni en mauvais aspect, euh, donc vous aurez euh, forcément un rôle euh, à jouer, et ce rôle peut-être important parce que euh, vous allez permettre à des proches de réparer une injustice. Deux bonnes journées, vendredi et samedi, euh, la Lune sera en Poisson, on va passer sur Neptune, donc forcément à l'opposition de mars, mais pour vous euh, ce sera stimulant. Disons que ce sont euh, des journées euh, qui vous permettront d'apporter votre aide, de vous rendre utile, euh, de donner des conseils, euh, euh, bon, à moins que ce soit vous qui en ayez besoin, mais je ne crois pas, hein, honnêtement, bon, à part si vous êtes du premier er décan, et encore, hein, Uranus n'est pas active en ce moment, donc euh, les ennuis qu'elle euh, l'a pu provoquer euh, sont vraiment à l'arrière-plan. Gémeaux et ascendant Gémeaux, parce <rire> c'est une semaine pourrie! Hein Alors vous ne serez pas bien évidemment tous euh, concernés, en plus de ça euh, ce sera à des degrés divers, je dis ça, j'ai le sourire quand je dis ça, parce que je sais que pour certains c'est corrigé par l'ascendance, c'est corrigé par d'autres planètes, donc bon si vous voulez. Mais moi quand je regarde les planètes, je me dis c'est une semaine pourrie! Euh, je vous explique qu'il y a des dissonances entre euh, Mars, Jupiter et Neptune, donc il y a forcément pour vous, euh, à un moment ou à un autre, un, un sentiment d'injustice. Alors il peut être minime, hein, ça peut être vraiment euh, ah pourquoi t'as pris mon crayon euh, euh, ou des des bêtises comme ça, hein, vraiment des détails mais euh, ça peut être aussi des choses plus importantes, comme une trahison ou euh, euh, on vous dit quelque chose qui vous déstabilise complètement, ou la situation dans son, dans son ensemble peut aussi vous déstabiliser. Mais tout ça est euh, complètement euh, d'abord provisoire, c'est cette semaine, ce ne sera pas la semaine prochaine, et ensuite euh, bon, votre ascendant ou une autre planète peut vraiment corriger la tendance. Simplement, moi j'ai un souci de vérité, hein? je veux pas vous raconter d'histoire, sinon je suis plus crédible. Hein? Donc je vous dis qu'il y a une base quand même qui est euh, un petit peu euh, compliquée. Hein? Si ce n'est pas pourri, c'est compliqué. Et euh, si ça n'est pas euh, bon euh, que vous êtes un peu perdu dans votre travail, eh ben c'est que euh, bon, il euh, y a autre chose qui vous met dans une situation instable et d'insécurité. Alors comment euh, lutter contre ça? Eh bien il euh, n'y euh, a pas énormément de, de moyens de, de se défendre hein, de ce genre de situation, surtout que ça vient probablement d'extérieur. l'extérieur, c'est pas vous qui avez provoqué hein, la situation. Donc euh, bon, euh, vous dire que euh, bah vous allez attendre la semaine prochaine, pour mettre quelque chose en route, ou pour prendre un rendez-vous, ou pour voir quelqu'un, c'est une bonne idée. Hein? Repousser un rendez-vous, euh, parce que vous savez que de toute façon ça va mal se passer. Euh. voyez, faites des choses qui iront dans le sens de vous protéger. Hein? Quand on est en période vierge, il faut vous protéger. Mardi et mercredi seront des bonnes journées grâce à la, la Lune en Verseau. Alors quand je dis des bonnes journées, disons que ce sera plus facile et qu'avec la Lune en Verseau, ma foi, vous y verrez plus clair. Hein. Vous aurez peut-être quelqu'un à côté de vous qui vous expliquera un petit peu mieux la situation, qui peut vous donner des idées aussi pour... Euh, euh, pas pour la régler, mais en tout cas pour mieux la vivre, et peut-être d'ailleurs euh, pour la régler puisque euh, euh, les planètes vont, vont bouger, vont avancer et d'ailleurs euh, Mercure et Vénus euh, seront déjà en balance à partir de samedi, et je peux vous jurer que vous vous sentirez beaucoup mieux. CANCER et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine, bah vous êtes vernis vous hein? franchement parce que c'est vrai que le ciel est en comment dire mouvementé et que pour vous ça n'a pas du tout la même euh, le même impact que sur d'autres signes, sur les signes doubles par exemple Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons seront plus impactés que vous, signe cardinal, hein, donc signe de changement de saison. Vous vous adapterez à la situation, hein, vous ne serez pas du tout dans la rigidité. Alors qu'est-ce qui peut se passer? Parce qu'on a vraiment un, un gros pataquès à caisse hein, entre le Mars, Jupiter et Neptune. Bon, la Neptune elle est en bon aspect avec vous, Mars aussi. Donc je pense que vous serez peut-être celui qui donnera des conseils, hein, la période vierge est une période où vous pouvez vous exprimer, où vous devez vous exprimer, et exprimer aussi ce que vous savez, ce que vous avez appris, euh, ou même transmettre un savoir. Alors peut-être qu'il euh, y a des problèmes si vous êtes euh, instituteur, si vous travaillez avec des enfants, euh, ce qui est souvent le cas des cancers, il est possible que ce soit un petit peu euh, la pagaille hein, euh, dans l'organisation de votre classe ou d'une ma manière générale avec les changements qu'il y a eu, euh, bon, qu'il euh, y ait des récriminations euh, à propos de, de ces changements, mais tout ça va s'apaiser rapidement dès que les planètes vont rentrer en balance je ne pense pas que ça aura de, de conséquences euh, sur le long terme. Hein. Bon, c'est vrai qu'avec euh, Neptune en Poissons, euh, euh, disons que d'une manière générale, hein, tout prend des proportions. Mais euh, bon, euh, en ce qui vous concerne, vous saurez ramener les choses à leur juste mesure et ne pas vous laisser avoir euh, par euh, ou les réseaux sociaux, ou euh, les, les, comment dire, les analyses que certaines personnes peuvent faire de la situation. Hein. Euh, on a tendance depuis euh, quelque temps à beaucoup trop en rajouter. Donc vous, euh, Cancer, votre rôle sera un petit peu de remettre les choses à leur niveau exact. Vendredi et samedi seront deux bonnes journées euh, puisque la lune va traverser les poissons et qu'elle va être en bon aspect, enfin elle va être en conjonction même avec Neptune. Donc alors vous aurez un flair, mais vraiment euh, euh, total, hein, une intuition, une réceptivité, euh, on pourra vous faire confiance. Hein, euh, moi personnellement j'écouterai hein, ce que me diront les cancers de mon entourage parce que je saurais qu'ils sont dans la vérité, que ce qu'ils disent est, est, est tout à fait euh, comment dire, euh, juste, et, euh, et que bon, euh, ce n'est pas euh, le moment de douter de votre parole. Lyon Lion et ascendant Lion, euh, dans votre horoscope de cette semaine, ma foi, c'est pas, euh, pas le nirvana, on va dire. Mais vous vous en sortez plutôt pas mal, je trouve, hein? vous tirez votre épingle du jeu, euh, étant donné que les planètes sont un peu massées, comme la semaine dernière, en vierge chez votre voisin, euh, qui représente vos avoirs, vos possessions, votre salaire, euh, vous voyez tout ce qui est le matériel finalement. Hein? et il représente aussi euh, ce secteur, votre corps, puisque c'est la première chose qui vous appartient finalement, c'est votre corps. Donc nous avons euh, bah, beaucoup de dissonances euh, sur euh, Neptune qui est euh, précisément dans un secteur financier. Donc c'est très possible que euh, vous ayez, vous, des soucis euh, au plan économique ou alors que d'une manière générale, l'économie euh, soit au centre euh, des préoccupations euh, du pays, hein, c'est très possible. Étant donné que ça ne vous touche pas très personnellement, on peut penser que euh, euh, ça peut quand même être concerné, concerné euh, le collectif, étant donné que Neptune est dans la boucle, ça peut concerner le collectif. Mais bon, Neptune est rétrograde, donc on va se dire qu'il est possible que ça ne soit pas si terrible que ça et que vous, en tout cas, comme je vous l'ai dit, vous allez tirer votre épingle du jeu. Bon, peut-être qu'il y a des choses à payer, des factures, que ça va vous ennuyer, mais bon, asseyez-vous hein, devant votre bureau et dites-vous, bon, quelle solution j'ai hein, face à des factures, des impôts, des taxes, des machins que vous n'avez pas encore payé, qu'on vous réclame. Euh, euh, bon, vous n'avez pas tellement de solutions, sauf que bah, si vraiment euh, les sommes sont importantes, eh bien vous pouvez demander un étalement. Hein? On peut toujours demander un étalement à l'administration, quelle qu'elle soit, à partir du moment où vous manifestez une bonne volonté hein, de payer, on peut pas vous refuser euh, l'étalement. Une bonne journée pour vous dimanche, euh, euh, avec la lune en bélier, parce que vous pourrez vous évader, et ça tombe bien que la lune soit en bélier à dimanche, hein, parce que c'est vraiment la journée, euh, à moins que vous travaillez euh, le dimanche, ce qui est possible. Hein. Euh, bon, en tout cas ce sera une journée qui vous permettra de vous changer les idées, et Dieu sait que Bon, certains en auront besoin parce qu'on ne sait jamais. Euh, bon, quelle est votre ascendance Si vous n'avez pas une planète qui va être prise dans les remous, euh, donc euh, bon, vous aurez besoin de faire le vide, de vous tenir à distance de tout ça, et grâce à la Lune en Bélier, vous y arriverez. Vierge et ascendant Vierge dans votre horoscope de cette semaine. Alors je ne suis pas quelqu'un de pessimiste, hein, vraiment, je suis née optimiste, mais là, bon, je dois avouer que je vais avoir du mal à être optimiste pour certains d'entre vous. Hein. Le premier er décan tout va bien, le 3e décan aussi, mais c'est toujours le deuxième e décan qui est mal euh, mal servi. Et, et là, cette semaine, il y a une, une grosse dissonance entre Mars et Jupiter déjà ça provoque de la colère hein, et elles sont en dissonance aussi avec Neptune, donc ça prend des proportions, il peut y avoir un scandale, il peut y avoir quelque chose d'injuste et bien évidemment vous allez réagir, Mars est dans votre signe, hein, vous pouvez pas faire autrement que de réagir. Alors mon conseil, bien évidemment, c'est de ne pas réagir de manière trop impulsive, parce que vous y serez conduit de toute manière, vous aurez besoin ou de vous justifier ou d'agir en contre hein, euh, par rapport à ce qui se passera. Euh, laissez le un peu de temps passer de manière à retrouver euh, vos esprits si jamais vous étiez très en colère et euh, attendez la fin de la semaine, attendez la, même la semaine prochaine, les planètes seront euh, plus du tout dans ce, cet état hein, où elles sont cette semaine, qui est une semaine spéciale, hein, vraiment spéciale euh, pour certains d'entre vous. Donc euh, bon, c'est une question de temps, hein, vraiment. Euh, et puis aussi, du fait que je n'ai pas votre thème, donc je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres planètes, si votre ascendant n'est pas en bon aspect avec tout ça, et que donc bah, ce sera certainement à ce moment-là quelque chose d'anecdotique. Hein. Euh, on minimise, euh, moi je vous donne les choses telles que je les vois et peut-être que euh, je les accentue, je les augmente, hein, parce que je n'ai pas votre thème, je ne peux pas les, les modérer avec, euh, avec votre thème personnel. Une bonne journée lundi avec la lune en Capricorne. Bon je ne sais pas si elle vous sera très utile si vous êtes de ceux qui sont euh, un peu dans la, dans la mouvance des, des aspects de la semaine, mais en tout cas euh, je pense que euh, elle, elle, vous pouvez avoir une une meilleure image de vous avec cette lune en Capricorne. Alors peut-être que c'est surtout le premier décan qui sera content de son image ou le troisième. Le deuxième, je suis pas sûre, hein, Vraiment. Bon, c'est mais pas d'affolement. Hein, je vous dis, je, ça peut être vraiment très atténué par d'autres planètes ou par votre ascendant. Balance et ascendant en Balance, dans votre horoscope de cette semaine, euh, euh, on assiste à l'entrée de deux planètes dans votre signe, Mercure et Vénus, mais euh, bon, ça ne sera pas avant samedi prochain, mais vous allez sent les sentir approchés, et c'est tant mieux si vous êtes du premier er décan parce que ça va inaugurer une très bonne période pour vous, euh, puisque par la suite euh, Mars rentrera en balance, le soleil aussi, enfin bref, vous aurez les planètes dans votre signe. Mais alors, cette semaine il y a un pat dans le ciel, alors, bon ça se passe dans un secteur, euh, comment dire, euh, qui n'a pas une grande euh, puissance dans votre thème, c est, c est votre, ça se passe dans votre signe d'ombre, hein, en vierge, toutes les planètes sont, sont massées euh, en vierge, euh, une grande partie de la semaine, est en dissonance entre elle et avec neptune. Donc il y a certainement une situation générale hein, euh, qui peut vous inquiéter, qui peut parce qu'il peut y avoir une injustice, une trahison, des choses auxquelles vous réagirez, parce que vous êtes un être hypersensible hein, la balance, vous n'êtes pas du tout indifférent à ce qui se passe autour de vous. Euh, donc forcément vous serez sensible, même si la situation ne vous touche pas de près, vous y serez sensible. Alors moi mon conseil c'est vraiment hein, vous sortez tout, toutes vos protections possibles, imaginables, de manière à ce que malgré tout ça ne vous euh, remue pas trop, hein. c'est bien d'être sensible mais euh, faut pas non plus que ça vous retourne euh, les sens, hein, comme on dit. Euh, donc euh, Bon, trouvez-vous la meilleure des protections, je ne sais pas. Peut-être que ça peut être de vous plonger dans un bouquin, dans un film, dans quelque chose qui va de toute façon pouvoir vous changer les idées, parce que euh, c'est l'idée justement de, de, de, de, de, de ce que le mental ne prenne pas trop d'importance par rapport à la réalité. Parce que peut-être que la réalité, vous l'augmentez, hein? On a tendance à faire ça souvent, et, et les aspects de cette semaine, ils sont propres justement à, à donner trop d'importance à certaines choses. Mardi et mercredi devraient être de bonnes journées la Lune occupera le, le Verseau, donc euh, votre signe, comment dire, euh, le signe qui vous permet de donner une bonne image de vous, d'avoir une bonne image des autres, euh, d'être créatif, euh, donc peut-être aussi que euh, le fait d'être créatif peut vous aider à vous mettre un petit peu à part hein, de, de l'ambiance générale, euh, c'est une, euh, une possibilité! Hein? Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de, de cette semaine, ben vous êtes encore chanceux parce que vous échappez un petit peu à, à, à l'orage, à la tempête astrale de la semaine. Cela dit, c'est peut-être une tempête dans un verre d'eau hein, parce que il euh, y a des planètes rétrogrades donc forcément elles sont moins puissantes que qu'en temps normal, mais malgré tout nous avons Mars, votre planète maîtresse, elle est impliquée dans une dissonance avec Jupiter et avec Neptune. Donc bon, ça cafouille, mais ça cafouille à mon avis, pas en vous, hein, mais autour de vous, ou même d'une manière plus générale dans le pays. Hein. Bon, c'est la rentrée, il peut y avoir des problèmes avec l'éducation nationale, avec des profs, euh, ou alors euh, on, on est dans le la période vierge, hein, il peut y avoir aussi des soucis avec des euh, problèmes de santé euh, publique. Euh, quelle attitude adopter pour vous euh, Scorpion? Ben, c'est simple, hein, il faut que vous soyez dans l'entraide, c'est ce qui vous permettra de, de, de, de diriger le mieux possible votre énergie, qui est euh, bon un petit peu accentuée quand même par les par les dissonances, une énergie avec peut-être pour base la colère, mais la colère est constructive quand elle nous fait agir justement pour le bien des autres et non pas pour, non pas contre. Hein. On a deux manières de, de diriger notre énergie, une manière pour et une manière contre. Là je pense que vu qu'on est dans un, une période d'entraide, de solidarité, et eh bien, en tout cas pour vous, les Scorpions, eh bien, vous utiliserez votre énergie pour. C'est vraiment, c'est vraiment ce que je vous souhaite, hein, parce que vous en serez satisfait, vous serez content de vous, vous aurez de bons retours en plus de ça. Les gens vous seront reconnaissants des actions que vous pourrez mener pour vendredi et samedi. Euh, voilà deux journées agréables avec. Euh, la lune en poisson, donc par rapport à vous, c'est une lune, euh, comment dire, euh, favorable, qui est flatteuse, euh, qui euh, flatte votre narcissisme, votre amour propre, et n'y voyez pas du tout de, de quelque chose de négatif. Bien au contraire, hein, plus votre amour propre est flatté et mieux c'est, dans la mesure où vous avez tendance, vous le Scorpion, à être quand même assez critique vis-à-vis -vis de vous-même. Hein. Vous êtes même parmi les plus euh, critiques vis-à-vis euh, euh, -vis des autres d'ailleurs aussi, autant que vis-à-vis -vis de vous-même. Sagittaire et ascendant Sagittaire, euh, dans votre horoscope de cette semaine, c'est pas génial, génial, mais je vous le dis tout de suite, les choses peuvent être extrêmement amplifiées justement parce qu'il y a des aspects entre Jupiter et Neptune. Hein. Donc euh, ne prenez pas à la lettre ce que je vais dire, ça peut être euh, euh, je veux dire des détails, hein. mais parfois on, de, de, de simples détails, on peut faire une montagne. Hein. Donc euh, attention, euh, Restez très prudent, en plus de ça, on est en période vierge, c'est le signe de la prudence. Euh, ne partez pas en sucette euh, au moindre détail qui vous dérange, parce que c'est possible que vous réagissiez très fort euh, aussi, hein, certains vont réagir à la conjoncture, qui est une conjoncture qui euh, peut euh, provoquer une injustice une injustice dont vous allez euh, petit à petit euh, accentuer euh, l'importance alors que peut-être elle n'en aura pas autant, euh, ça peut être aussi une configuration qui parle de trahison, euh, de, euh, vous voyez, de quelqu'un qui aurait eu une attitude vis-à-vis -vis de vous euh, vraiment un peu malhonnête. On n'est pas dans du tout dans un truc d'honnêteté Hein, avec cette configuration. Donc protégez-vous déjà, hein, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Évitez de réagir dans l'instant en vous mettant en colère ou, ou en prenant des décisions euh, qui pourraient euh, vraiment être dommageables à votre vie professionnelle ou personnelle. Ne prenez d'ailleurs aucune décision cette semaine si vous voulez euh, faites-moi plaisir, euh, remettez les décisions à la semaine prochaine. Maintenant si vous êtes obligé de réagir dans l'instant parce que bon, vous, vous, il faut sauver votre honneur ou, hein, ou quelque chose comme ça, et là encore hein, c'est un petit peu exagéré ce que je dis, mais au cas où, demandez conseil à quelqu'un, prenez quelqu'un pour vous protéger, prenez un avocat, un conseil, n'importe qui, qui euh, pourra se mettre entre vous et euh, la personne ou la situation euh, que vous vivez, et qui n'est peut-être pas nouvelle, hein. attention, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu précédemment et qui se représente. Donc si c'est le cas, vous savez ce que vous devez faire. Dimanche devrait être une bonne journée, bah oui! normal les dissonances seront quasiment euh, terminées et puis surtout euh, pour le premier décan en tout cas Vénus et Mercure seront rentrés en balance et alors là ce sera la détente vous n'aurez plus aucun poids euh, bon cela dit le premier décan on avait pas trop hein. mais bon euh, ce sera quand même une bonne journée pour euh, vous voyez euh, vous sentir mieux dans votre peau respirer et euh, être plutôt content de vous d'ailleurs. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, vous aussi vous êtes un petit peu les vénards du zodiac étant donné que comme les autres semaines, bon, les planètes sont massées en vierge, qui est un signe avec lequel vous avez des affinités, vous vous entendez bien, euh, mais euh, elles sont massées et elles font euh, des dissonances, hein, au contraire euh, parfois euh, des autres semaines. Donc là il y a une grosse dissonance entre Jupiter, Mars et Neptune qui est susceptible de provoquer du scandale, euh, de la trahison, des situations pas nettes, euh, des situations euh, où, où vous avez l'impression que les autres s'en foutent complètement, des conventions, euh, bon, euh, vous êtes un petit peu choqué quoi par euh, par euh, ce qui se passe, mais on peut pas dire que ça vous atteigne vraiment et on peut même dire que vous pourriez profiter de la situation. N'y voyez pas du tout euh, quelque chose de euh, de malhonnête hein, de votre part. Il euh, n'y a pas plus honnête d'ailleurs que le Capricorne. Mais bon, euh, ma foi, euh, le, le, la période actuelle vous dit qu'il faut profiter des opportunités qui se présentent, et s'il y a des opportunités pour vous, euh, de profiter de la situation, eh bien faites-le, n'ayez pas de scrupules! Je sais qu'en période vierge, euh, le Capricorne a souvent des scrupules, euh, il n'ose pas aller plus loin, il n'ose pas ouvrir cette, certaines portes, mais là les portes elles vont vous être ouvertes toutes seules, donc euh, je pense qu'il faut franchir le seuil et, et puis ça va vous permettre très certainement de développer certaines choses dans votre boulot, ou sur le plan personnel. Hein. D'ailleurs pour le 1er le décan, c'est en le premier décan, vous êtes en pleine évolution, en pleine prise d'indépendance et, et de liberté. Euh, donc vous continuez là-dessus. Hein. Euh, si jamais la conjoncture avait un petit, avait un, un impact un peu négatif sur vous, la seule chose à faire c'est prendre la fuite. Hein. Euh, je sais bien que c'est pas dans votre dans vos habitudes, mais là franchement si c'est le cas hein, ça sera très justifié et vous n'aurez absolument pas à vous reprocher quoi que ce soit. Vendredi et samedi, la lune passera par les poissons, donc euh, euh, bon ce sera deux bonnes journées pour euh, euh, voir euh, des des personnes avec lesquelles vous avez des affinités, ou vous êtes complice, des gens avec qui vous êtes complice et avec qui vous pourrez parler, échanger, et même faire des... à qui vous pourrez faire des confidences parce que vous serez en, en confiance. Et c'est important, Bon, si jamais vous êtes touché par la conjoncture, hein, si vous avez quelques soucis, ce sera important de pouvoir vous confier. Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, euh, bon vous êtes un peu à part hein, comme d'habitude d'ailleurs, euh, parce que c'est vrai qu'il y a une très mauvaise conjoncture, mais elle ne vous touche pas de près, ou alors elle va toucher un, un domaine en particulier où vous pourrez de toute façon effectuer des réparations ce mot euh, s'entendant euh, de manière euh, symbolique aussi. Hein. Euh, donc il euh, y a un gros pataquès dans le ciel, ça c'est sûr, Mars, Jupiter, Neptune sont toutes les trois en dissonance, euh, et il peut y avoir des remous, hein. il peut y avoir un scandale comme je le disais pour d'autres signes, et il peut y avoir, euh, y avoir aussi de l'injustice, on peut avoir décidé euh, des choses, des lois euh, qui ne vous conviennent absolument pas. D'ailleurs le verso, ben, en général, il, il n'est pas du tout un, un adepte des conventions, des lois, etc. Il s'en affranchit la plupart du temps. Hein. Euh, donc euh, bon, si jamais vous êtes un petit peu embêté par la conjoncture, si jamais vous voyez que par exemple sur le plan financier on vous pressure, qu'il y a des nouvelles taxes, des choses comme ça, relaxe, hein, les choses peuvent changer, peuvent bouger, ça peut euh, comment dire euh, être euh, simplement un effet d'annonce, hein, ce n'est pas forcément quelque chose qui va être euh, adopté, hein. Et s'il y a des problèmes avec, euh, il peut y avoir des problèmes avec l'éducation, avec la santé publique aussi, bon bah ben c'est pareil, euh, mettez-vous un petit peu en retrait, et euh, bon, renseignez-vous avant de croire à ce qu'on va vous dire, ou à ce que vous allez lire, entendre, hein. faites-vous votre propre opinion euh, en, à travers de, de, vos lectures ou euh, les émissions que vous allez regarder, ou écouter à la radio, parce qu'il y a aussi des très bonnes analyses à la radio. Euh, je pense que ça peut vous être utile d'ailleurs, hein, tout ce qui est analyse de la situation, euh, peut-être euh, peut vous en apprendre beaucoup et vous permettre de vous faire euh, une opinion qui ne soit pas celle de tout le monde et qui euh, euh, bah vous permettra de mieux vivre la situation. Dimanche sera une bonne journée! Hein? Bon, il y en aura d'autres, mais bon je parle de dimanche parce que la lune sera en bélier et que c'est un bon signe pour vous, c'est un signe dynamique qui gère vos, vos rapports avec vos proches, votre communication, donc vous serez forcément entouré, bien entouré de personnes avec qui vous pourrez échanger. Alors parfois il peut y avoir, un, comme c'est la lune du bélier, Hein, un petit peu de dispute, on se parle, euh, on n'est pas d'accord, euh, chacun avance ses arguments, euh, on parle un petit peu plus fort, euh, mais bon, ça n'a pas d'importance du moment qu'il y a de l'échange, c'est ce qui est important, c'est qu'il y ait de l'échange. Poisson et ascendant Poisson dans votre horoscope de cette semaine. Bon, je suis optimiste de nature, hein, mais là, euh, la conjoncture est pas facile. Hein. Je parle pas du premier décan ni du troisième, mais du deuxième décan, euh, une certaine partie d'ailleurs du deuxième décan, euh, qui ma foi se tape une dissonance de Jupiter, Mars et Neptune. Donc là, pour le coup, Neptune étant chez vous, vous allez forcément ressentir quelque chose, hein, une trahison. Euh, une forte injustice, quelque chose qui peut vous mettre quand même très en colère, à moins que ce soit vous qui agissiez de manière à mettre les autres en colère, parce que malgré tout les planètes sont en vierge dans le secteur des autres. Alors soit ce sont les autres qui font quelque chose qui vous impacte, hein, euh, un petit peu douloureusement, soit c'est vous qui faites quelque chose qui impacte les autres. Hein. Ça, ça peut aller dans les deux sens. Alors on va mettre beaucoup beaucoup de bémol, parce que tout dépend de votre thème natal, de la façon dont il est constitué, parce que euh, il y a certainement euh, dans votre thème des, des, des planètes qui peuvent contrecarrer hein, la, la configuration de cette semaine, même votre ascendant peut faire bon aspect avec cette conjoncture, donc bon, vous serez beaucoup moins euh, touché. Et encore plus parce que Neptune, hein, la planète incriminée, est rétrograde, donc elle est beaucoup moins active. Le problème c'est qu'on va avoir tendance à, à, à tout accentuer, à tout augmenter, à regarder les situations avec une loupe grossissante. Donc c'est là où vous pouvez vous faire quelque chose, c'est-à-dire ben, enlever la loupe. <rire> tout simplement, de manière à ne pas accentuer des détails qui pourraient passer euh, presque inaperçus, je dirais, en temps normal, mais euh, avec cette conjoncture, c'est sûr que euh, les choses vont prendre des proportions. Alors pour vous intérieurement, ou même euh, dans la vie euh, en général, euh, pour des problèmes euh, qui vont toucher euh, le collectif. Mais bon, encore une fois, tout ça est à prendre avec beaucoup de... Tout ça est à, à relativiser. Lundi pourrait être une bonne journée, la Lune occupera le, le signe du Capricorne qui est un signe ami, hein, et qui représente d'ailleurs hein, vos amitiés à hein, vous Poissons. Je vous le dis chaque mois parce que de toute façon elle passe hein, chaque mois en Capricorne, sauf que hein, le Soleil n'est pas pas dans le même signe, et là le soleil étant chez les autres, hein, en Vierge, et euh, eh bien ma foi, vous vous occuperez, c'est vous qui serez euh, euh, chargé peut-être de vous occuper de l'un de vos amis qui a des problèmes euh, ou euh, à qui euh, bah, vous avez envie de rendre service. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, on se retrouve donc la semaine prochaine, euh, Entre-temps, vous pouvez bien entendu aller sur euh, astro-rtl.fr, appeler le 3210 ou euh, nous retrouver également sur le site du Figaro TV Magazine. Bye-bye!